je referai un deuxième événement dans l'année quand exactement je sais pas encore mais je ferai un deuxième événement mmh, mmh, mmh. ok c'est cool c'est cool ben, en tout cas sache que pour moi tu as apparu comme un mystère un jour je me promenais sur youtube et je t'ai <rire> vu je t'ai vu apparaître et j'ai fait mais attends mais qui est ce bon déjà le visage me semblait familier tu vois mais j'arrivais pas ça mais je disais attends qui est ce déjà les la, le sujet est hyper niché parce que toi tu fais des, des vidéos vraiment qui sont liées sur investir au pays, donc investir en Afrique et c'est vraiment un contenu qui est d'abord lié à la, à la communauté afrodescendante, tout simplement aux afrodescendants. Ouais. Et euh, ouais. les, les, vidéos, les vidéos étaient propres, il y avait des génériques, il y avait tous les appels à l'action, il y avait même la plaque YouTube <rire> pour le nombre d'abonnés atteints. J'ai fait waouh! Juste pour savoir, qu'est-ce qui s'est qu passé D'où vient cette croissance Tout le monde me parle de toi, on m'envoie des vidéos WhatsApp tout le temps, les tantines, enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé bah Écoute, on m'a dit qu'il s'est passé que… Euh... Alors, je ne sais pas si on a commencé. Ouais. Ah, on a commencé, mais tu, tu ne préviens pas Non, je ne préviens jamais. Je préviens pas parce que moi je tiens à la conversation, c'est vraiment une conversation et je veux pas que ça soit. Alors, bon, bah, tu devrais prévenir ouais. parce que j'ai pas commencé à enregistrer, tu vois. Ah, okay. ok. Tu fais le malin okay. mais après c'est toi qui <rire> vas. <être. rire> ah t'es ah, ah, dur. Non, j'ai pas j'ai pas commencé parce que je me disais quand il va commencer il va me dire. On commence. mais c'est bon j'aime bien le style de toute façon je viens de lancer l'enregistrement le, okay. donc pour moi ça commence maintenant euh, okay. ben en fait on va dire que la croissance m'a un peu surpris quand même la croissance mm -hmm. de la chaîne ouais. euh, je savais qu'il y avait une audience derrière je savais ouais. pas à quel point ça allait mordre ouais. c'est comme ça marché dans lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence tu n'as pas beaucoup de métriques tu sais pas trop bien mesurer euh, quelle est la taille du marché et combien de personnes sont vraiment intéressées par cette thématique mm -hmm. et puis tu sais il y a beaucoup de clichés sur les noirs et le business hein. c'est quelque chose qui ne les intéresse pas euh, si tu es dans l'humour ou dans je sais pas trop la politique ça ça va les intéresser mais dès que tu parles de business d'argent mm -hmm. ça les intéresse moins donc il y avait quand même pas mal d'appréhension comme ça qui faisait que je savais pas trop comment ça allait être accueilli et puis effectivement comme tu le dis euh, les gens ont bien aimé et, euh, et ça touche différentes franges de, de la population dans le public c'est-à-dire tu as les petits jeunes de 16 18 ans ouais. et tu as des, des tantines et des tontons qui sont même de très bons ambassadeurs de la chaîne et qui distribuent ça aussi à leurs neveux leurs enfants mm -hmm. donc je me dis euh, en fait il y avait vraiment un marché que je, que je ne soupçonnais pas mm -hmm. c'est incroyable mais comment tu es venu l'idée de lancer une chaîne youtube qu'est ce qui s'est passé alors moi en fait euh, Comment est-ce que j'en arrive à YouTube Je parle de mon principe, de mon histoire personnelle, en fait. Euh, oui. je, je, je me rends compte à la base hein, que j'ai commencé à entreprendre dans tout ce qui est euh, foncier en Afrique, mm -hmm. acheter des terrains, tout ça. Ensuite, je me suis lancé dans tout ce qui était agricole, oui. euh, en achetant des terrains et ensuite en commençant à travailler dessus. Mm -hmm. Et puis, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui, euh, qui intéressait beaucoup de gens autour mm -hmm. de moi. Mm -hmm et dans, on va dire, dans, dans, dans la suite de mon, de, mon, de mon apprentissage personnel en termes d'enrichissement de, de, de, je me rends compte qu'il y a deux piliers sur lesquels je ne suis pas encore mm -hmm. à savoir les business en ligne et la bourse ok la bourse je sais qu'il faut que je me forme dessus mais je me dis euh, c'est pas mon truc quoi moi ouais. je viens d'afrique en afrique la bourse c'est le truc qu'on voit à la télévision euh, et je ne sais pas trop comment ça marche. Par contre, les business en ligne, ça me semble être accessible. Parce que je mmh. vois à cet époque-là quelques gourous du web qui font tout le temps des publicités que tu connais certainement très bien. Oui. Euh, et je me dis, mais en fait, ce que ces mecs-là font, ce n'est pas extra. Oui. Euh, J'ai un parcours qui intéresse pas mal les gens. Parce que quand j'en parle autour de moi, les gens sont toujours très émerveillés de ce que j'habite en, en Europe et j'investis en Afrique. Mmh. Euh, et les gens sont aussi parce que j'avais démissionné en fait de mon CDI pour, me, pour créer ma propre boîte, devenir d'abord freelance okay. et ensuite créer ma boîte de prestations pour commencer à recruter des gens qui allaient travailler pour moi. Okay. Donc je me rends compte que les deux choses qui intéressent beaucoup les gens dans mon parcours, ce sont ces deux éléments-là. Comment faire pour euh, passer à son propre compte mmh. euh, et comment faire pour euh, investir en Afrique alors qu'on vit en Europe mmh. Et donc, au moment où je décide de me lancer sur Internet, dès le départ, je décide de me lancer avec pour idée de faire de l'infopreneuriat. Ok. Donc, juste l'infoprenariat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait de vendre des produits euh, dématérialisés des livres en ligne, des formations en ligne, tout, tout fait est ça est numérique. Tout fait Et donc, pour faire de l'infoprenariat, il te faut euh, un canal d'acquisition de trafic. Mmh. Oui. Euh, donc, en gros, il faut que tu aies des gens qui, euh, qui voient ton, ton travail, quoi. Mmh. Et donc à ce moment-là, les réseaux sociaux interviennent. Et je me rends compte que le meilleur réseau social quand même pour parler de sujets aussi sérieux, ouais. c'est YouTube. Okay. Euh, parce que Facebook, ça a quand même encore une connotation très euh, fourre-tout. Mmh. Euh, YouTube, c'est un peu plus sélect quand même, puisque ça demande une certaine rigueur dans la prise des vidéos, le montage, ainsi de suite. Mmh. donc je décide donc euh, de, de me lancer sur youtube mais sans savoir au départ sur quelle thématique je vais me lancer est-ce que je me lance sur l'afrique ou alors je me lance sur le fait de se lancer en indépendant ici mmh. Et tout le monde me dit de me lancer sur le fait d'être indépendant ici euh, sauf ma femme qui me dit euh, s'il faut que tu fasses quelque chose dans dix ans mmh. ce sera pas ton truc d'indépendant là tu es en train de faire ça, mais c'est pour une phase et après, tu vas passer à autre chose. Par contre, l'Afrique, tu y seras encore dans 10 ans. Ouais. Je pense que tu gagnerais à aller sur le business de l'Afrique parce qu'en plus, euh, là-dedans, tu vas vraiment parler aux gens parce que tu vas leur parler avec le cœur. Euh, et donc, on réfléchit ou non. Et je vois qu'investir en Afrique, c'est déjà pris, c'est un peu galvaudé. Et puis, je me dis, mais en fait, euh, les Africains appellent bien leur… Euh, leur euh, S'il y a bien un mot que les Africains utilisent quasiment tous pour parler de l'Afrique, c'est le pays. Mmh. C'était en 2018, ça Mars 2018, la ah, première oui. vidéo, oui, donc on va bientôt fêter euh, les deux ans. C'est incroyable, tu as eu une croissance, mais qui est là, tu à plus de 100 000 abonnés sur, euh, sur YouTube, moins de deux ans. Non, on va atteindre 200 000 dans deux jours. Ah, oh, bah tu vois, <rire> c'est incroyable, <rire> incroyable. Bah, je crois que la dernière fois que j'avais vu, c'était peut-être vers les 100 000, c'est waouh, wow, félicitations. Ouais, ça progresse vite, ça progresse, ça, progresse vite, ouais. ça va très très très vite. Mais juste pour reprendre un peu plus, pour comprendre un peu plus déjà comment est-ce que tu es arrivé à faire du, du, du business foncier, etc. Tu, toi, tu as fait des études d'ingénierie, c'est ça Moi, je suis ingénieur industriel à la base. Rien à ingénieur. voir avec euh, Ouais. Ouais. Et tu es venu, tu as quitté, euh, quitté l'Afrique pour euh, venir en France, c'est ça Oui, je suis. Moi, je suis euh, du Cameroun à la base. Du Cameroun, d'accord. Je suis né, j'ai grandi là-bas, jusqu'à mon DUT. Il n'y avait pas de suite d'études pour moi sur place à l'époque il n'y avait pas de diplôme d'ingénieur industriel ça a été créé après mm -hmm. euh, Et donc je suis venu en france pour faire un diplôme d'ingénieur industriel avec l'idée dans mon cœur quand même de de faire quelque chose pour l'afrique euh, dès que j'en aurai l'opportunité donc je suis venu en europe comme beaucoup de jeunes africains parce que quand tu as vécu en afrique mm -hmm. et que tu as vécu de près la galère que les gens ont là bas et que tu arrives en europe et tu vois les facilités que les gens ont ici l'opulence avec laquelle les gens peuvent vivre ici Mmh. tu n'as qu'une envie, c'est de contribuer à faire que les choses changent là-bas. Ok, donc ça c'est vraiment pas un cliché. Alors du coup que quand tu il y, y a vraiment quelque chose qui, qui attire ici quoi. Ah non non c'est de... le, le, le niveau de les sociétés occidentales ont, sont clairement technologiquement plus avancées donc on a beaucoup uh -huh. plus de facilité. Mmh. Il faut se rendre compte quand même qu'en Afrique il y a des endroits dans lesquels l'eau potable est, euh, est quelque chose de... que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Mm -hmm. euh, et même dans des grandes villes hein, dans des grandes villes tu as, tu as des, les gens sont obligés d'utiliser des filtres parce que l'eau potable l'eau n'est pas potable mm -hmm. euh, il y a des problèmes d'électricité de tu as beaucoup de villes dans lesquelles tu as des problèmes d'électricité, de, de délestages, comme on appelle, c'est-à-dire des coupures d'électricité intempestives mm -hmm. euh, tu as euh, je veux dire, des choses même basiques ici, quoi. Tu n'as pas de sécurité sociale. Mmh. Quand les gens, beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, même pour des choses basiques, et tu en arrives parfois à des, à des choses difficilement compréhensibles, comme la famine. On a des terres, on a de l'eau, on, oui. on a tout devant nous. Oui. Mais les gens meurent de faim oui. parce qu'on ne produit pas assez. Mmh. Donc, euh, plus, tu, plus tu grandis, plus tu mûris dans ta réflexion, plus tu comprends aussi pourquoi est-ce que le système est fait comme ça. Mmh. Et plus tu te rends compte que tu peux quand même à ton niveau euh, incarner une certaine forme de changement par rapport à tout ça. Mmh, mmh. Clairement. Donc du coup, tu te dis que en arrivant en France, tu vas quand même faire quelque chose pour le pays et que tu vas vraiment contribuer à ta manière, c'est ça Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelque oui. chose que ouais, y a... ouais, dis-moi. Non, juste que beaucoup d'Africains se disent ça quand ils arrivent en Europe. Ouais. Et il se trouve que quand j'ai fini mes études. Mmh. Euh, je suis entré dans une routine un peu quotidienne, celle qu'on appelle le métro-boulot de doigt en Occident, c'est-à-dire yes. euh, euh, j'ai commencé à bosser, à gagner mes 2000, 2200, 3000, bref, mes augmentations mm -hmm. de salaire étaient quand même intéressantes. Oui. J'ai commencé à avoir d'autres rêves et d'autres ambitions, penser à acheter un appartement, une maison, mm -hmm. à me projeter, euh, en fait, et à oublier un peu d'où je venais et pourquoi j'étais là, en fait. Oui. Euh, et donc, en fait, plus le temps passait et plus je me rendais compte que euh, je commençais à à réfléchir ou à penser comme un, entre guillemets un petit français qui est né là, qui a grandi là, mmh. qui n'a pas du tout le même passé ni la même histoire que moi. Euh, mais plus j'avançais dans cette logique et plus j'avais un problème de sens. Je me sentais vide, c'est à dire que je me rendais compte que ce que je faisais n'avait pas d'impact. OK, donc pour toi, être, ouais, ingénieur, en, en, être ingénieur en France n'avait pas d'impact pour toi. Non, je travaille dans une. Ben oui, tu moi, je travaille dans le domaine du nucléaire. Oui. Tu es devant ton petit écran, tu, tu, tu achètes deux, trois bidules pour construire une centrale nucléaire mm -hmm. que tu n'as jamais vue, des composants que tu n'as jamais vus. Mm -hmm. euh, et si tu ne vois pas à quoi ça sert. Après une centrale nucléaire, tu commences, je dis, peut-être quand elle sera terminée, tu seras mort. Mm -hmm. euh, tellement ça prend de temps à être construit. Donc, je n'avais pas le sentiment que je faisais quelque chose qui, qui, qui avait du sens et qui avait en plus du sens pour moi. Oui. Parce que clairement, le nucléaire, c'est quelque chose dont, qui, qui, dont je m'en fous un peu. Quoi. Je, je, je suis allé là parce qu'il y avait un boulot, parce qu'on me proposait une offre. Mm -hmm. mais j'ai pas j'ai pas d'attache particulière avec l'énergie nucléaire pour dire que c'est quelque chose que je rêvais faire non pas du tout mm -hmm. euh, je pense que beaucoup de gens sont comme ça c'est à dire on fait des jobs de subsistance des jobs pour gagner son pain quotidien oui. mais il n'y a pas d'amour particulier ni de passion oh, il se trouve qu'à un certain moment donné dans la vie de l'être humain mm -hmm. la tête de sens est la chose qui prend une importance très grande euh, à tel point que beaucoup de gens vont te dire que euh, les principaux regrets qu'ils vont avoir et moi, je connais plein de tontons, des tatas comme ça qui dis gagnent même bien leur vie, qui ont 60 ans, qui sont à l'aune la, de la retraite, oui. mais qui regrettent le fait qu'ils aient vécu toute leur vie là parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'étaient pas à leur place. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as eu peur de vivre toi En te disant, ok, vraiment, oui. là je commence, à avoir ouais. mon, je commence à avoir des sous, à bien rentrer, j'ai peut-être acheté quelque chose, mais les années passent. Est-ce que tu t'es dit, ouh là là, si je continue comme ça, je risque que d'avoir des regrets dans 40 ans Oui, parce que je me sentais que je me rendais bien compte que je ne suis pas à ma place. Okay. Euh, et que euh, je pouvais avoir, parce que moi, je rentrais en Afrique pour voir ma famille aussi. Ouais. Euh, et je me rendais compte que que j'arrivais en Afrique, mais en fait, il y avait tellement de choses autour de moi que je pouvais faire pour avoir de l'impact et qui mm -hmm. changeait vraiment la vie des gens. Mm -hmm. euh, en Europe, j'avais rien, je faisais rien. Je veux dire, même quand j'ai je, je, je, investi dans l'immobilier, euh, parce que moi, j'ai enfin, commencé par l'immobilier en France, mm -hmm. euh, j'ai acheté un, un premier immeuble, yeah. tu achètes un immeuble, tu as des gens dedans, des locataires. Tu ne changes pas la vie des gens, quoi. Je veux décider, s'ils si quittent ton, ton immeuble, ils vont aller habiter chez le voisin. Tu mmh. as une option parmi tant d'autres. Yes. Euh, en Afrique, non. Ce que tu fais change vraiment la vie des gens. Parce qu'ils n'ont pas pour beaucoup d'entre eux des alternatives. Mmh. Ok. Donc, euh, Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le. Est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit, OK, là je plaque tout Ou est-ce que ça s'est fait de manière un peu plus transitoire où tu as fait les choses proprement non, on va dire que ça a été progressif. C'est-à-dire, tu as toujours un peu le ras-le-bol avec ce qui se passe au boulot, là où les gens font des guéguerres inutiles, les gens ouais. se battent pour des postes, ouais. des chefs qui te parlent comme un chien euh, ouais. euh, parce qu'il a une petite autorité qui lui est donnée et qu'il peut perdre à tout moment, mais il ne s'en rend même peut-être pas compte. Mm -hmm. parce que pas sa boîte. Ouais. Euh, et tu as de l'autre côté... Euh, ce que moi, j'appelle l'appel du pays, c'est-à-dire que tu, tu, tu, tu, tu, tu grandis en conscientisation et tu te rends compte que notre continent a été victime pendant très longtemps de beaucoup d'injustices, d'esclavage, de colonisation, de, de, de personnes qui ont quitté le continent euh, et qui sont maintenant un peu partout. Parce que tout ce qui est noir sur la planète en général vient d'Afrique, hein, États-Unis, Colombie, euh, Antilles, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Moi, j'aime bien dit qu'ils sont arrivés là-bas par accident. Pas, euh, le, leur, la, la maison, c'est l'Afrique. Et tu te rends compte surtout quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le mépris qu'on a vis-à-vis -vis de l'homme noir, mm -hmm. le mépris qu'on a vis-à-vis -vis de l'homme noir dans la société, parce qu'on a, on est dans les, en, en Occident, les gens grandissent dans une société raciste, euh, parce que le, le racisme n'est pas, c'est pas, c'est pas le racisme de base, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui est très discret. Euh, C'est-à-dire en Occident, on grandit avec une image du noir qui est la personne qui est inférieur au blanc, et c'est instillé, dis, c'est distillé subtilement quand tu vois des films le noir a toujours le rôle du gars qui est dans la banlieue le gars qui qui vole le gars qui est dealer. tu n'as pas de film oui. en france là où le noir est chef d'entreprise il gagne beaucoup de millions il est valorisé et ainsi de suite ça n'existe pas donc forcément les gens grandissent avec l'image du noir même indirectement en fait hein, mm -hmm. euh, de ce que le noir c'est le gars qui est dont il faut se méfier parce que c'est un potentiel voleur potentiel agresseur potentiellement quelqu'un qui n'est pas instruit Uh -huh. euh, et donc forcément, les gens grandissent avec cette image-là, avec quelques blagues racistes, le bougnol tout ce que tu veux. Euh, et donc tu es confronté à ça, tu es confronté à une société qui te méprise, une société qui, euh, dans laquelle tu as besoin de faire plus. Et puis une société dans laquelle tu vois d'autres frères noirs euh, en lutte d'identité. Notamment les frères qui, les, les frères qui, ont, qui sont nés et qui ont grandi en France, uh -huh. euh, qui pour beaucoup se rendent bien compte que euh, à part la nationalité, ils n'ont pas beaucoup de choses de français. OK, il y a la langue, mais le pays, quand ça ne va pas, leur rappelle bien que euh, vous n'êtes pas chez vous ici. Quoi. Et donc, tout ça te fait réfléchir. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Et je me dis, est-ce que c'est la société dans laquelle je veux que mes enfants grandissent Est-ce que… Il mm -hmm. euh, y a des choses très intéressantes, hein, très bonnes en France. Mm -hmm. Mais tout ça mis ensemble, le fait quand même que je me dis, il euh, y a d'autres choses à faire ailleurs. Et, et si moi, je ne les fais pas, Mmh. Qui va les faire en fait? Yes, c'est une excellente question. Voilà, et c'est de là que ça part. Ok, donc par quoi est-ce que tu as commencé? Tu m'as dit que tu avais commencé par l'immobilier ou enfin, par quoi tu as commencé? Au début, j'achetais des terrains, je continue d'ailleurs d'acheter des terrains, c'est la base, hein, de l'achat de des terrains en Afrique parce que les terrains prennent rapidement de valeur. Ok. c'est de Plutôt que de mettre l'argent dans un livret à qui te rapporte euh, 10, 15, quoi, 10%, 10% qu'est-ce que je raconte? 0,75 maintenant c'est 0,50%. Il mm faut -hmm. savoir qu'en Afrique, j'ai acheté, acheté un terrain, euh, l'avant-dernier terrain, parce que j'achète à peu près un ou deux terrains par an, des mm -hmm. gros terrains. Oui. J'ai acheté un terrain l'année dernière qui m'a coûté à peu près 100 mille oui. euros. Mais euh, quelques jours après, on me proposait déjà 130 mille euros dessus. 30 mille euros en quelques jours de gain. Mm -hmm. Donc, un doute et, et, ça ne fait qu'augmenter. Oui. parce que euh, parce que l'immobilier le le, le, le le foncier prend rapidement de la valeur dans les capitales africaines donc mmh. j'ai commencé par ça à investir dedans à acheter des terrains euh, et ensuite je suis tombé sur une opportunité d'acquisition d'un terrain agricole en fait je suis tombé dans l'agriculture un peu par hasard mmh. euh, donc un jour ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle avait quelqu'un qui lui proposait un terrain agricole euh, d'un certain nombre d'hectares Et je me suis dit pourquoi pas j'avais de l'argent liquidité et pourquoi pas j'ai commencé par prendre des hectares et j'ai fait grandir ma parcelle au fil, au fil des années. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de l'agriculture, de l'élevage dans, dans mon champ, à recruter du personnel, à, à, à former des gens, ainsi de suite. Et tout a changé à partir de là. OK, et ça c'était quand L'acquisition du terrain, je l'ai faite en 2000. Alors les premiers terrains, c'était en 2012. Mmh. Les tout premiers terrains que j'ai acquis, c'était en 2012. Euh, L'acquisition du terrain agricole, je pense que c'était vers 2016. Ok. Et donc ensuite, j'ai commencé à faire mes petits essais dessus euh, jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc là, tu as presque 10 ans d'expérience en tant que cacheteur de terrain. Oui. <rire> oh, ok, ok, ok. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et du coup, c'est pour ça que justement, tu t'es dit, ok, le pilier Internet, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de transmettre cette connaissance. C'est ça c'est ça pour moi le pilier internet c'était un truc pour transmettre et surtout pour créer euh, du passif parce que le, le, le champ à la base mm -hmm. euh, alors je, je l'ai rendu un peu passif aujourd'hui parce que je ne suis pas là j'ai une équipe qui gère ça ouais. euh, mais à la base c'était quelque chose qui, qui est très demandeur en termes de temps mm -hmm. euh, or les business en ligne j'avais bien compris dans le mécanisme que tu créais une formation et puis ou un ebook mm -hmm. et tu le tu le vendais à vie quoi ouais. donc je voulais faire entrer ce type de de, de levier uh -huh. dans mes revenus yes. euh, euh, et donc j'ai commencé à me dire mais qu'est ce que je peux transmettre aux gens que je sais déjà et qui peut leur être utile dès maintenant et t'as pas pensé à faire des formations par exemple sur euh, comment être ingénieur en, en nucléaire non parce que je parle je partais du principe une fois de plus c'est une question d'impact ça, okay. ça ne m'intéresse pas uh -huh. et je ne vois pas en quoi est-ce que ça fait avancer le continent d'aider de, de, de, de quelques personnes à être ingénieur dans le nucléaire okay. par contre moi, ma philosophie elle est de dire que euh, il faut que la diaspora africaine apprenne à gagner de l'argent là où elle est c'est super important et qu'elle gagne le max d'argent là où elle est en entreprenant et en investissant dans les pays là où elle se trouve en revanche avec l'argent qu'elle va gagner oui. qu'elle se diversifie en afrique c'est ça ma philosophie en fait donc du coup moi je suis pour le fait de dire que quelqu'un qui vit en belgique qu'il apprenne à gagner de l'argent en belgique avec de l'immobilier avec euh, la bourse avec les business en ligne avec Amazon et plein d'autres trucs, qu'il apprenne à gagner de l'argent. Yes. Par contre, avec ces bénéfices-là, uh -huh. qu'il aille en Afrique, parce que là-bas, avec ces bénéfices, il va faire des choses vraiment grandioses. Ok, donc c'est pas une philosophie à l'instar de, je sais pas, de Marcus Garvey ou non, retournons tous en Afrique, notre place est là-bas et puis euh, quittons les États-Unis ou notre pays. Non, parce que je parle du principe que chaque pays a besoin d'une diaspora. Uh -huh. Tout le monde a besoin d'une diaspora. Et je pense que ce, la, aimer l'Afrique, ce n'est pas forcément vivre en Afrique. Aimer l'Afrique, c'est avoir l'Afrique dans son cœur et agir pour l'avancement et le développement de l'Afrique. Il y a des gens qui sont noirs de peau mais qui n'aiment pas l'Afrique. Mm -hmm. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Ce n'est pas mm -hmm. ma cible. Mm -hmm. euh, il y a des gens qui sont des îles et qui rejettent totalement l'Afrique. Mm -hmm. euh, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Ce n'est pas ma cible. Il y a des gens en Afrique qui sont en Afrique mais qui à la première occasion veulent fuir l'Afrique. Mm -hmm. euh, donc C'est un peu complexe. Quoi. Tout ce qui est noir n'aime pas forcément l'Afrique. Yes. Et pour moi, l'idée c'est euh, justement de, de, de, de, de dire à certains est-ce que vous savez que l'Afrique c'est ça, ça et ça Et c'est pas que les clichés qu'on vous montre à la télévision, parce que c'est fait à volonté justement, c'est ce que vous disais tout à l'heure, de dépeindre une image de l'Afrique dans laquelle on ne parle que des choses négatives. Mm -hmm. Quand quelque chose est négatif, on en parle, on l'amplifie. Euh, il y a de la corruption, il y a des présidents des dictateurs, enfin. Ils sont dictateurs quand on veut, mais quand il faut aller voir ces présidents pour qu'ils te donnent des puits de pétrole, on oublie qu'ils sont dictateurs. Mm -hmm. Bref, donc c'est un peu une gestion à deux vitesses quoi, de, de, de la communication par rapport à l'Afrique. Quand tu es à Paris et que tu vois une communication sur l'Afrique, c'est généralement un petit enfant qui est sur une grosse affiche avec une mouche posée là et, mm -hmm. euh, ou demande aux gens de faire des dons. Donc forcément, les gens graissent avec cette idée non, de dire que les yes. Africains ce sont des gens pauvres, misérables, oui, ainsi de suite. Et moi, je, veux, je voulais aussi faire comprendre qu'il qu y a une Afrique heureuse uh -huh. euh, que les gens ignorent oui. euh, et qui est là et, et, et dont on, quand on, expérimente, quoi, on carrément, expérimente. Carrément. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu sais, moi, je suis d'origine congolaise. La première fois que je suis parti au Congo, j'étais jeune, j'étais un enfant, je m'attendais à voir à l'aéroport des gorilles. Pour te voilà. dire, que tu vois, tout l'imaginaire que tu peux avoir. J'étais enfant, je me disais non mais il va y avoir des gorilles, est que à cause de la télévision. Ouais. C'est fou. Hein on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment déformateur. Hein. C'est ouais. très grave, hein. c'est très grave. Ouais. les gens négligent beaucoup ça, mais la télévision aujourd'hui est le moyen par lequel euh, pourquoi est-ce que tous les petits enfants dans le monde les rêves d'être américain C'est à cause de la culture américaine qu'ils ont su distiller par le chant mmh. et le cinéma. Ouais. C'est tout. Et ça, ils le font grâce à la télévision. C'est pour ça que les Chinois qui ont bien compris ce jeu-là, s'ensuivent beaucoup de films américains chez eux, parce qu'ils savent bien que ces films-là font une propagande qui va, qui risque de changer un peu le cerveau des Chinois. Donc du coup, ils mettent une barrière, ce qui, à mon avis, est logique, en qu'en réalité, tout État qui se respecte devrait faire. Oui. Euh, parce que ça crée derrière des gens. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à prendre la Méditerranée pour arriver en Europe Parce qu'ils pensent qu'il y a un paradis en Europe qui n'existe pas. Il n'y a pas de paradis en Europe. Mais eux, ils ne le savent pas parce que toute l'image qu'ils ont de l'Europe, c'est l'image qu'ils voient dans des films yes. qui sont sélectionnés, dans lesquels on montre de belles images, ainsi de suite. Mais mm -hmm. ils ne savent pas qu'il y a des SDF en France, que les gens dorment dans les rues, mm -hmm. que les gens ont du mal à manger. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas parce que, bien évidemment, c'est sélectif ce que l'Occident montre de lui à l'étranger. Mm -hmm. Et c'est sélectif ce que lui, il montre des autres chez lui. Mm -hmm. Voilà. Et tu te rends compte de, de la place que… La télévision, dans notre société, dans nos cultures, à quel point les, les gens… Moi, c'est quelque chose qui… Quand je suis chez de la famille ou chez des amis, parfois, je suis choqué de voir à quel point les, bah, les gens regardent la télévision et ils peuvent passer toute une journée complète à regarder juste la télé, à regarder des séries, etc. Quoi. Pour des adultes, encore, ça va. Je trouve que les effets sont moins destructeurs. Mais pour des enfants, en fait, qui sont en train de se former, tu vois, ils vont grandir avec cet imaginaire que bah, c'est tout le temps meilleur ailleurs et que la vie, c'est ça, alors que c'est souvent erroné. Oui, mais si tu es un adulte et que tu laisses tes enfants voir ça, c'est comme tu n'as pas compris les enjeux. Ouais. Moi, je n'ai pas de télé chez moi. Ouais. Clairement, déjà parce que je ne veux pas m'exposer à ça et parce que justement, je ne veux pas que mes enfants grandissent avec euh, ce tas de mensonges et, euh, euh, totalement inutiles. Quoi. Ouais. La télé aujourd'hui, il euh, n'y a, y a, a rien qui nous oblige à la regarder. Tout ce que tu trouves clairement. sur la télé, tu peux le trouver ailleurs. Clairement. Du coup, je suppose que… Y a, je sais plus qui disait ça, mais il y avait une phrase qui disait que les personnes qui n'ont pas de télé chez eux, en général, ont une grande bibliothèque. C'est ton cas? Oui, bien sûr, moi je passe beaucoup de temps à lire. Forcément, tu as, tu as du temps pour te cultiver. Et tu as... ouais. Parce que tu, tu La plupart des choses que tu apprends, il y a quelqu'un qui avait dit, je trouve ça tellement vrai, il disait <rire> euh, La seule chose qui est vraie à la télé, c'est la pub. <rire> qui dit ça? <rire> je ne sais plus, mais ah. euh, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais il a dit La seule chose qui est vraie à la télé, c'est la pub. Mais si tu te rappelles, même les Guignols, en 2007, ouais. euh, le, le générique de sortie des Guignols disait On est en 2007, 2008 et vous croyez toujours ce qu'on vous raconte à la télé. Et même les Guignols disaient ça, quoi. C'est mmh. vous continuez de croire ce qu'on vous dit à la télé. Mmh. Voilà. Euh, les gens ne comprennent pas, ne réalisent pas que les médias sont détenus par des hommes d'affaires, des industriels, et qu'en réalité les médias sont, sont à la botte de ceux qui les tiennent, quoi. Si moi j'ai un média aujourd'hui yes. euh, et que j'ai une entreprise et que mon entreprise fait des bêtises, mon média ne va jamais en parler. C'est mon média. Mmh. Yes. Tout. Mais c'est euh, là que je trouve qu'on vit une époque incroyable parce qu'ils regardent. Là, aujourd'hui, tu viens sur mon média et on parle de ton média. Tu vois, On peut créer nos propres médias, on a nos propres canaux. Ah. Je vois que tu fais beaucoup de live et c'est incroyable parce que tu, je, je crois qu'on ne réalise pas assez. Toi, tu les réalises parce que tu fais beaucoup beaucoup de contenu. D'ailleurs, il faudrait que tu t'expliques comment tu fais, mais tu fais beaucoup beaucoup de contenu. Mais là, on est à une époque où littéralement, tu as ton propre studio de production, tu peux faire un live. C'est un truc de malade. Il y a Total. 10 ans, il y a 10 ans mais tu appuies sur un bouton, tu es en live, il y a des milliers de personnes qui te voient. C'est une aubaine de foot, tu as un média. Et aujourd'hui, tu, tu as mais aujourd'hui on fait plus d'un million et demi de vues par mois. C'est quand même pas mal. Donc, tu, tu as un impact qui est grandissant. Et, euh, et c'est ça qui est bien, parce que c'est que tu peux être une vraie alternative. Clairement. Et aujourd'hui, tout le monde dans son coin peut devenir quelqu'un qui a une certaine influence s'il a quelque chose à dire. Yes, c'est très fort. Et d'ailleurs, en, par, en, en, en parlant d'impact et d'influence, comment est-ce que tu as fait pour attirer des personnes sur ta chaîne? Euh, les, secrets du, les, les, les secrets de la réussite sur YouTube. <rire> les secrets de la réussite sur YouTube. Donc tu t'es bien formé, tu t'es formé au SEO, tu as fait du trafic payant. Que... Oui, oui, oui, beaucoup. Je me suis beaucoup formé chez les Américains hein, pour comprendre comment ça. YouTube fonctionne. Parce que beaucoup de gens se lancent sur YouTube en pensant que c'est intuitif. Non, ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Il y a des trucs qui, quand tu les fais euh, ou quand tu ne les fais pas, ça fait une vraie différence. Donc Du coup, je me suis formé, effectivement, pour comprendre comment fonctionne YouTube. Parce que, par exemple, YouTube, une notion que j'ai apprise pendant la formation et que je vois beaucoup de créateurs de contenu ne pas comprendre, mmh. c'est qu'il y a une grosse différence entre avoir une audience et avoir une communauté. Oui. Une audience, c'est les gens qui, euh, qui te suivent, qui suivent tes vidéos. Qui regarde, une communauté, ouais. c'est les gens qui sont prêts à se battre pour toi. pareil. C'est pas pareil. Pas euh, et transformer une audience en communauté, mmh. c'est un travail. Voilà, après, tu as des gens qui ont des millions d'abonnés, euh, mais ils font un truc, ils sortent un produit et personne n'achète. Mais c'est là que c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est ça le plus beau et je pense que tu dois t'éclater également. Le fait de créer une communauté, de faire des événements et que les gens viennent. tu vois Que, vrai, que tu sors de YouTube, que tu ne sois pas juste bah, une chaîne YouTube ça. avec, avec euh, un nombre de followers, que tu sois vrai. C'est hyper puissant. Je, je, suis en je suis en Angleterre et pas plus tard que tout à l'heure, c'est ouais. quelqu'un qui m'a croisé dans la rue, mais je dis, il n'y a même pas deux heures. Ouais. et hey, bonjour Philippe, comment tu vas Qu'est-ce que tu fais là C'est incroyable. En fait, ça arrivé. à stade quand je vois un black dans la rue, je me demande toujours, est-ce qu'il va me stopper Mais un gars que je connais pas du tout, il me dit, ouais, franchement, c'est super ce que tu fais. On prend une photo ensemble. Et j'étais avec un pote ici, il me dit, mais toi, tu es vraiment devenu une vraie star. Parce que ça. ça, ça, ça, ça moi, je, je n'en reviens toujours pas hein, de, de, de, de, de, de, de la teneur que c'est en, yes. en train de prendre, de la tournure que c'est en train de prendre. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est que. Il faut juste partir du principe que, si tu veux réussir, il faut que tu sois quelqu'un de vrai, d'authentique. Mm -hmm. ouais. Je suis dans la vraie vie comme je suis dans mes vidéos. Je ne change mm -hmm. pas du tout. Je suis la même mm -hmm. personne. Et il faut que tu parles avec ton cœur. Parce que yes. beaucoup de gens viennent faire le show dans leurs vidéos. Beaucoup de gens viennent. Pour essayer d'impressionner, de se mettre au-dessus des autres, d'être des donneurs de leçons. Euh, moi, je viens avec un message, mmh. une conviction dont je t'ai parlé mmh. tout à l'heure par rapport à l'Afrique, mmh. une certitude, et j'en parle. Mmh, mmh, mmh. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est un message qui divise. C'est très Ceux qui ne pas, voilà, qui polarisent. Ceux qui ne réussissent pas, voilà, c'est ceux, ceux qui veulent plaire à tout le monde. Ouais. Moi, je polarise et j'assume de polariser. Ouais. Euh, il faut qu'il y ait des gens qui soient contre toi, pour que tu aies des gens qui sont pour toi. Tu, si tu plais à tout le monde, c'est que tu ne fais pas bien le travail. Hein. En fait, tu plais à personne. Ouais. Et, le jour, et tu t'en rends compte le jour que tu veux proposer quelque chose. Aujourd'hui, quand on organise un événement à Paris, c'est plein. Mmh. Complètement plein. J'ai même des gens qui viennent là, j'ai fait un événement en Belgique la dernière fois. Ouais. Des gens sont venus du Canada. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, pour parler de communauté, parce que j'étais parti voir, tu sais, je t'ai dit, j'ai envoyé tes pages de vente que tu as fait sur système.io, d'ailleurs, j'ai cru voir. Oui. Salut, salut Aurélien oui. Macaire, qui est venu aussi, ouais. aussi sur le podcast. Euh, et du coup, je me suis dit, ah, oh, ok, ce ne sont pas des tarifs, euh, tes places pour tes événements, elles ne sont pas à 10 euros. Non, surtout pas. Voilà. Pourquoi ce choix Parce qu'il faut que euh, notre communauté sorte de l'état de, de toujours L'un des gros problèmes, parce que… Mm -hmm. En fait, la colonisation, ça n'a pas été… Le plus grand mal que la colonisation a fait, ce n'était pas le fait de fouetter les gens. C'était de les enchaîner dans leur tête. Pouf. Uh -huh. quand, tu, quand tu es victime d'un viol, c'est un sujet très dur, mais quand une femme ou un homme, mais c'est souvent malheureusement les femmes, quand une femme est victime d'un viol, le plus difficile, ce n'est pas l'acte qu'elle subit là. Uh -huh. C'est le traumatisme avec lequel elle va vivre désormais. Ça, les gens ne le comprennent pas vivre dans la peau d'un colonisé, ce n'est pas juste, maintenant vous avez l'indépendance, c'est bon, vous êtes libre, non Faites ce que vous mmh. voulez. Non, non. Il y a des chaînes mentales qui font que des, des complexes ont été établis, des limitations ont été établies, les gens ne croient plus en eux, ils mmh. se prennent pour un sous-peuple, mmh. euh, en étant. Ils, ils ont intériorisé leur infériorité par rapport à leur couleur de peau. Et ils ont oublié la grandeur de leur histoire. Parce que là, je suis en train de terminer mon livre, justement, et je parle un peu de ça dans mon livre que j'appelle L'urgence d'entreprendre. Et donc, dans mon livre, j'explique que l'une des raisons pour lesquelles nous devons, en réalité, en tant que droit, vraiment entreprendre, c'est parce qu'il faut que nous revenions à la place que nous avons perdue. Pendant longtemps, l'Afrique a été beaucoup plus riche que l'Europe. Mm -hmm. Beaucoup d'Africains... Il y a des gens si tu le dis, ils ne vont, même pas, ils vont même pas croire que c'est possible. Ouais non, on peut remonter au 12e siècle, le, enfin le royaume du Mali, il enfin, y, y a plein de Tu vois Parce que certains quand ils parlent ça, ils vont te penser ils vont penser à l'Égypte. Ouais. Mais tu viens de toi-même dire, on est au 12e siècle. Donc c'est à loin en fait. Ouais. On a ouais. des royaumes comme le royaume du Mali ouais. qui était là récemment euh, et qui était plus puissant que beaucoup de royaumes euh, en Europe. Mmh. Et euh, on, on a eu l'homme le plus riche d'Afrique. Donc ça veut dire quand même que c'était possible. De faire de l'argent et de faire beaucoup d'argent mm -hmm. euh, en, en étant sur le continent. Euh, mais mais prenons un cas, par exemple, très simple, tu, tu en as parlé tout à l'heure, mais beaucoup de gens ignorent que euh, l'Empire du Ghana était contemporain de l'Empire de, Char, de Charlemagne, mm -hmm. mais il était beaucoup plus vaste que l'Empire de Charlemagne. Yes. En fait, il y a tellement de points comme ça de notre histoire qui mériteraient d'être mis en avant. Euh, mm -hmm. euh, euh, qu'on ignore ouais. et puis font qu'on continue de penser. que Je veux dire, aujourd'hui, les mathématiques sont nées en Afrique. Mm -hmm. euh, la science est née en Afrique. Mm -hmm. Et euh, beaucoup de personnes, beaucoup de Noirs, et ça qui est dramatique, ne savent même pas ça. Ouais. Ils ne savent pas, quand si tu parles de Los Chango, beaucoup de gens vont te dire, mais de quoi est-ce que tu parles Ils mm -hmm. n'ont aucune idée de ce que c'est. Ouais. Les, les, les, les, les colons sont arrivés au Zimbabwe, ils ont vu les constructions qu'il y avait au Zimbabwe et ils ont dit, c'est impossible que ces constructions aient été faites par des Noirs. C'était certainement des Portugais ou des Juifs qui sont passés par là. <rire> Parce que dans leur tête, c'était impossible que des Noirs aient pu créer ce genre de choses. Des mecs comme Louis Pythagore, tout le monde sait que le théorème de Pythagore, il ne date pas de lui. Plus de mille ans avant, il était déjà connu en Égypte. Et pourtant, on continue d'enseigner les enfants en leur disant le théorème de Pythagore, en leur disant la paume d'Isaac Newton. Tellement de concepts, ça dit, tout le monde sait que c'est faux. Mais on maintient quand même dans l'idée des gens le fait que, s'est euh, rattaché à l'Occident, ainsi de suite. Et ça, ça contribue à démontrer aux gens que, mais en fait, vous ne pouvez rien faire vous. Il mm -hmm. euh, y a comme ça tellement d'éléments de notre histoire qui sont méconnus euh, qu'il faudrait mettre en avant pour que les uns et les autres se disent, en fait, pourquoi est-ce que la Chine aujourd'hui a envie de devenir première puissance mondiale Parce que ça aussi, les gens, les gens pensent que le monde a commencé avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est 1700, c'est très récent. Ouais. Avant 700, les États-Unis, ouais. avant l'empire britannique, c'était la Chine la première puissance mondiale. Elle a été la première puissance mondiale pendant longtemps. Mmh. Elle a été déclassée par les, par, par, par, par, par les britanniques et ensuite par les Américains. Mais aujourd'hui, pour les Chinois, ils sont juste en train de vouloir reconquérir quelque chose qu'ils ont perdu. Mmh. Et ça va oui. arriver. Hein. Ça va arriver. Bien, bien sûr, ça que, va arriver. On est dans. C'est comme ça. Si tu regardes l'histoire du monde, c'est qu'une histoire de civilisation qui qui alterne, bien sûr. Qui, alterne bien sûr. qui alterne, qui alterne, qui alterne. Et moi, je, ce que moi je dis justement, c'est de dire aux Africains, écoutez les gars, on n'est pas à notre place. La place à laquelle on est aujourd'hui, ce n'est pas notre place. Mm -hmm. Si demain, euh, l'homme le plus riche de la Terre, je ne sais pas moi, aujourd'hui, euh, comment tu l'appelles euh, Jeff Bezos. Jeff Bezos, Jeff Bezos. Ouais. 100 et quelques de millions de dollars. Ouais. Euh, si dans 50 ans, les enfants de Jeff Bezos sont dans la pauvreté, personne ne va comprendre. Mm -hmm. comment, mm -hmm. comment ton père a été le plus riche du monde et toi, tu es dans la galère ouais. Et si les enfants de Jeff Bezos décident de dire écoutez, on va reconquérir l'héritage de notre père tout le monde va trouver ça normal pour mm -hmm. que les africains sont à cette position là on a eu l'homme le plus riche de la planète 400 millions sa fortune était estimée à 400 milliards de dollars il avait plus de la moitié des réserves d'or du monde mm -hmm. quand il allait à la mecque pour un pèlerinage il a tellement distribué de l'or sur le chemin que la bourse de l'or a été dévaluée pendant dix ans dix ans et aujourd'hui ses descendants sont dans la galère oui. Et le pire, c'est qu'ils ont accepté que c'est normal. Voilà pourquoi je dis toujours que la base de l'enrichissement, c'est dans la tête des gens. C est, c est, en fait, la, la, la, la résolution de "il faut que ça change", ça part de dans ta tête. Et une fois que tu es prêt là-dedans, mm -hmm. tu peux commencer à lancer des actions pour que les choses changent. Mais d'abord là-dedans, il faut que tu sois au clair avec l'idée de dire mm -hmm. "Je suis pas à ma place". Même à une échelle individuelle, je ouais. suis pas à ma place. Il faut que ça change. Et du coup, tu t'es pas dit parce que bon. Moi, tu sais, j'assiste à beaucoup d'événements de business, d'infoprenariat, etc. Et même les formations, tu t en as acheté, acheté toi-même, tu en as fait toi-même. Tu sais que souvent des, ça va souvent à 1 500 euros, 2000 euros, 200 euros. Voilà, ce ne sont pas des choses que tu achètes 10 euros. Et toi, j'ai vu que tu t'es positionné bah, comme, les, comme les formateurs ou les coachs Tu es à peu près dans, dans les mêmes tarifs pour beaucoup de tes programmes oui tu n'as pas pensé en te disant ouais non mais je sais pas les gens n'aiment pas acheter pourquoi pourquoi pourquoi c'est pris parce que il a eu d'autres infopreneurs avec qui j'ai pu parler qui m'ont dit non et hey, il faut s'adapter au marché et là ce sont des gens qui n'ont pas forcément euh, beaucoup faut pas leur demander de faire trop d'efforts faut que ça soit un euros maximum pourquoi est-ce que toi tu es parti à robot <rire> c'est pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai fait du quand du... Ah, bon, bon, même si ouais. je pense que je là en fait c'est drôle parce que euh, moi je rigole un peu souvent les parce que si tu veux euh, je pars du principe que dans toute société, il y a différentes catégories de personnes qui ont différents besoins. Yes. Au moment où je te parle, je m'en suis rendu compte dans mes débuts de ma chaîne, hein, quand j'ai fait une vidéo un jour et j'ai reçu un mail dans ma boîte email, mm -hmm. je suis allé d'où j'ai reçu Oui, bonjour monsieur, je suis madame telle, ambassadrice aux États-Unis de tel pays d'Afrique. Je me dit Mais c'est une blague ou quoi Une ambassadrice suit ma chaîne mm. Et là, j'ai pris conscience que tu ne sais jamais qui est derrière un écran. Tu ne sais jamais ne sais jamais qu'il y a derrière un écran et en réalité, la valeur d'un produit ne dépend pas de du travail que tu mets derrière. Mmh. La valeur d'un produit dépend de ce que tu résous. comme problème chez les gens Tout à fait. Et pour quelqu'un qui est sur le point de divorcer de sa femme et qui aime vraiment sa femme, lui donner un coaching qui peut sauver son couple, est-ce que 10 000 euros c'est cher C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Mmh. Pour lui, c'est pas cher. Mmh. Quelqu'un qui est en couple et ça se passe, bien il va se dire, mais c'est inutile, pourquoi un tel coaching existe Donc, tout est toujours une question de cible. À qui est-ce que tu adresses ton produit Tellement. Et je pars du principe que les choses que je partage dans ma chaîne, ce sont des choses qui m'ont pris beaucoup d'années à apprendre. Mm -hmm. Et aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'autres inf infopreneurs qui sont sur le marché, ouais. je n'ai pas de concurrents. Qui a pris le risque d'aller investir en Afrique en vivant en Europe comme je le fais Très peu de personnes. Ceux qui l'ont fait, malheureusement, cachent leurs résultats et ne viennent pas sur les réseaux. Mm -hmm. Si j'étais en train de faire de l'infopreneuriat pour vendre des produits ici en Europe comme tout le monde au public français, mm -hmm. j'aurais beaucoup de concurrents. Ouais. Mais je suis allé sur un marché dans lequel, un marché vraiment spécialisé. Ouais, C'est très niché. Ouais. Très niché, tu l'as dit au début. Un marché dans lequel je suis l'un des rares à avoir cru parce que même les blagues qui sont sur le, le, le les réseaux mmh. ne sont pas n'ont pas niché leurs besoins sur l'afrique mmh. euh, et, et, et donc je parle du principe que parce que j'ai pris ce risque là parce que ce que je partage m'a pris des années parce que ce que je dis par exemple j'ai fait une formation sur comment faire de l'élevage de poulet avec 2000 euros ouais. pour pouvoir apprendre ce truc là euh, déjà il a fallu que je me trouve un mentor mmh. Euh, le père d'un ami a bien accepté de jouer ce rôle pour moi. Je suis allé en Afrique le voir plus de trois fois. Chaque fois, il faut compter le billet d'avion, arriver mmh. sur place l'hébergement, mmh. aller dans son champ pour la formation. Et puis, quand je suis là-bas, c'est un temps où je ne gagne pas d'argent ici avec mon boulot, puisque j'étais salarié à l'époque. Yes. Ensuite, il m'a accompagné pour construire ma ferme. Mmh. Ensuite, j'ai appris qu'il y avait un gars en Suisse qui avait une ferme en Côte d'Ivoire, mais qui avait fermé, mais qui l'a piloté à distance. Je suis allé voir ce gars pour lui demander comment il travaillait. Mmh. Donc, je suis une fois de plus reparti en Suisse. J'ai dépensé pour ça. Il m'a expliqué comment est-ce qu'il travaillait. Je suis la base de ce qu'il travaillait. J'ai conçu des outils. Mmh. Et ce sont ces outils-là qui m'ont permis, moi, de commencer à piloter mes propres projets à distance. Combien tu évalues ce savoir ben, Ça n'a pas de prix. Ça n'a voilà. pas de prix. Et tu sais, on dit souvent qu'on facture 10 fois moins cher que, que la valeur. C'est-à-dire que tu as, as sûrement dépensé plus de 2000 euros pour avoir tout ça, pour savoir tout ça. Et Bien tu t as, t as, t as coupé le prix, tu as divisé le prix par 10. Quoi. Bien sûr. Et puis, je pars du principe aussi. Pourquoi est-ce qu'au début, quand j'ai commencé à faire les trucs en fait, ouais. euh, mes prix n'étaient pas si élevés. Mm -hmm. Mes prix étaient un peu plus bas. Mais je savais dès le début que j'allais augmenter mes prix. Mm -hmm. Je me suis rendu compte d'un phénomène qui m'a beaucoup troublé. C'est que c'est psychologique. Hein. Quand tu viens d'acheter une chaussure, si tu achètes une chaussure à 5 euros et tu achètes une chaussure à 90 euros, tu ne marches pas avec la chaussure de 90 euros comme la chaussure de 5 euros. Tout à fait. J'ai remarqué que personnellement, quand j'achetais une chaussure de 200, 300 euros et que je prenais le métro, il ne fallait pas que quelqu'un me piétine. J'étais très attention à qui était autour de moi. Mm -hmm. Parce que je voulais préserver la chaussure que je portais. Même quand je marchais, il ne fallait pas que je touche n'importe quoi avec ma chaussure. Yes. À cause. Pourquoi À cause de la valeur que j'avais mise pour acheter cette chaussure. Mm -hmm. Je me suis rendu compte que quand je faisais des formations à 200, 300 euros, j'y apporté une certaine valeur, mais les gens ne s'impliquaient pas à fond. Ouais. Et je me suis rendu compte que... Pourquoi est-ce que les gens ne s'impliquent pas à fond Je me suis rendu compte qu'il manquait fondamentalement le fait qu'ils qu n'étaient pas accompagnés. Ce pas la formation qui n'était pas bonne, c'est uh -huh. le fait qu'ils n'étaient pas accompagnés. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les suivre pendant ouais. la formation. Donc du coup, j'ai créé maintenant dans mes formations de l'accompagnement. Mais qui dit accompagnement dit que j'ai un système dans lequel je commence à échanger du temps contre de l'argent. Mm -hmm. Et quand je ne veux pas faire ça, je suis obligé de recruter des gens mm -hmm. qui vont gérer l'accompagnement de mes formations. Il faut payer ces gens-là. Et donc, forcément, le prix des formations grimpe. Mm -hmm. Mais il grimpe pour deux choses. D'un, parce que j'ai des charges qui augmentent, mais aussi parce que je veux mettre les gens dans la position psychologique de se dire, mm -hmm. vu le prix que j'ai payé pour cette formation, il faut à tout prix que je me donne les moyens de la faire. Exactement. Exactement. Bah, on le sait hein, que... Les gens achètent beaucoup de livres. Ils vont lire tous les livres de business, de développement personnel. Mais après, tu vas leur demander s'ils ont déjà vendu quelque chose. Beaucoup vont te dire, bah non, je n'ai pas commencé, je réfléchis, etc. Enfin, ils ne vont, ils vont pas passer à l'action. Alors que ah, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui, qui va acheter un accompagnement à qui on va mettre de la comptabilité, on va lui dire, ok, qu'est-ce que tu as fait Non, maintenant, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Ben, C'est beaucoup plus sûr qu'il va avoir des résultats et qu'il va s'investir. quoi. Moi, j'ai créé un concept de garantie et je commence à voir que quelques formateurs le font. Moi, je ne sais pas si je, si je l'ai créé, mais en tout cas, c'est sorti de ma tête. Je ne l'ai pas vu, j'étais chez quelqu'un ailleurs avant. Mm -hmm. Moi, je garantis les résultats de mes formations. Okay. C'est-à-dire, je ne dis pas aux gens, euh, parce que la plupart des formateurs disent 30 jours, au bout de 30 jours, 14 jours, le délai légal de rétractation okay. Si au bout de 30 jours, tu changes d'avis, je te rembourse là. Ils parlent du fait de changer d'avis. Moi, j'ai des gens qui prennent des formations. Si tu prends ma formation, tu as 90 jours pour être remboursé si mm -hmm. tu appliques ma formation et tu n'as pas les résultats. Mm -hmm. je, je, mais pour pouvoir faire ça, il faut être sûr de ce que tu donnes aux gens comme contenu. Et moi, je suis sûr parce que j'ai déjà des exemples aujourd'hui. Oui. Si tu appliques ma formation, tu vas avoir des résultats. Mm -hmm. et, juste je dis, personne, personne n'a été remboursé parce qu'il a appliqué, ça n'a pas marché. J'ai déjà vendu au moins, je te parle plus de 1500 programmes. Euh, mais personne n'a jamais été remboursé parce que ceux qui appliquent ont des résultats. Donc, quand tu as aussi un produit comme ça qui a une certaine valeur, parce que tu disais tout à l'heure, comment je fais pour fixer mes prix Je fixe aussi les prix en partant du principe de me dire il faudrait que quand quelqu'un applique la formation que je lui propose, mmh. en trois mois maximum, il ait retrouvé son investissement de départ. Que ce soit rentabilisé. Donc, même si je, si je facture 10 000, ouais. ça veut dire qu'au bout de trois mois, il va gagner 30 000. Oui c'est tout à fait ça c'est ça voilà c'est une phrase que j'aime beaucoup dire c'est qu'on facture pas à l'heure on facture à la valeur tout simplement ouais. les heures c'est un outil euh, voilà qui a été mis en place enfin c'est qu'une question de valeur de résultat et de, de problème résout en fait c'est ça. Ouais. C'est pareil quand tu vas voir un spécialiste quand tu vas voir je sais pas moi un chirurgien ou euh, un médecin tu as un bobo mm -hmm. euh, ou un, ou un, un dentiste il ouais. vient sur ta bouche, là, il regarde deux petits trucs, là, 30, 30, 30 5 minutes, c'est terminé. Facture, 50 euros. Ouais. 50 euros pour 5 minutes ouais. Non, tu n'es pas en train de payer 5 minutes. Tu es en train de payer 5 ans d'études plus 10 ans d'expérience. C'est ouais. parce qu'il a 5 ans d'études plus 10 ans d'expérience qu'il peut faire ça en 5 minutes. Exactement. Parce que si tu le fais toi-même, tu risques d'avoir des soucis. <rire> bah, tu vas t'arracher là-dedans. <rire> ouais. Si tu as de la chance, juste arracher la dedans C'est voilà. incroyable, c'est incroyable. Et du coup, les, les, les gens réagissent, les gens viennent, c'est top. C'est vraiment cool est ce que tu as à... on est qu'au début, hein, toi, on est qu'au début et euh, tu vas voir dans, enfin, que Dieu nous prête longue vie, mais on, on est qu'au ouais. début, on est en train de préparer une grosse, grosse, grosse révolution. Euh, parce que euh, bientôt, on va commencer à traduire notre travail en anglais. Mm -hmm. Tu sais que la, la diaspora anglophone est encore plus nombreuse et encore plus business mentality que la diaspora francophone. Ouais les nigérians les kenyans on veut ouais. les toucher le plus loin possible ouais. euh, les africains là où ils sont mmh. euh, pour que les choses changent quoi pour que les choses changent et... j'ai fait le pari de dire que les africains peuvent venir sur internet pour des choses sérieuses et pas que pour s'amuser se divertir et aujourd'hui les premiers résultats sont en train de me donner raison les gens au bout d'un moment c'est bien d'aller voir un sketch mais quand tu as fini de voir le sketch tu t'es évadé quelques temps et quand tu reviens tes problèmes sont toujours là mmh. ils t'attendent c'est hyper puissant c'est hyper puissant. Il faut absolument que tu me rappelles de te connecter avec. Je suis parti à Lomé là, cet été pour le peut-être que tu ne pas, l'Africa le... Summit. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, j'ai entendu parler, oui. oui, oui, oui. Ouais. J'ai été, il faut absolument que tu, que tu te connectes avec Marco Le Rock, l'organisateur. Okay. Ouais. Okay. Ceci, ce, ceci dit, ceci dit, ceci dit, quels sont les, les projets du coup là J'ai vu que tu commences à développer une vraie équipe. J'ai vu qu'il y a des. Tu m'avais dit que tu avais des gens pour la publicité Facebook, que tu avais ça. Comment comment ça se passe Comment tu arrives oui. à gérer un peu tout ça Ben en fait, je vais t'expliquer un truc que j'ai compris aussi qui m'a beaucoup aidé. Ouais. La différence entre ce qu'on appelle un auto-entrepreneur et un chef d'entreprise. Et là, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. En fait, beaucoup de gens veulent quitter le salariat pour devenir des auto-entrepreneurs. Mm -hmm. Un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un business et comme un médecin, Tant qu'il travaille, il gagne. Mmh. En fait, il cesse d'être salarié de quelqu'un d'autre pour devenir salarié de lui-même. Et beaucoup de gens, en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Mmh. La personne veut quitter son salaire, son boulot de salarié pour aller créer son produit de beauté, pour aller créer ouais. son, son business de, de coiffure. Enfin, la personne veut devenir son propre patron, mais en fait, salarié aussi de son propre business. Mmh. Le truc avec ça, c'est que tu es salarié toujours comme avant. Tu échanges du temps contre de l'argent, oui. et en plus maintenant c'est toi qui prends le risque, parce qu'avant c'était le patron qui prenait le risque. Mm -hmm. Le rôle d'un chef d'entreprise c'est de créer des systèmes. Et moi mon rôle en tant que chef d'entreprise c'est de créer des systèmes qui vont fonctionner sans moi. C'est mon but. Voilà pourquoi quand je lance un business, mm -hmm. la première idée que j'ai dès la base de la création de mon business c'est comment je fais pour créer ce système pour que à très court ou moyen terme maximum le système puisse fonctionner sans moi. Donc, en fait, moi, mon obsession aujourd'hui, c'est de créer des systèmes. Que ce soit mon business d'infopreneuriat, comment je le systématise oui. Mon business d'élevage au pays, comment je le. Là, déjà, c'est un système ce mm -hmm. qui fonctionne sans moi. J'ai du reporting qui me donne. J'ai des indicateurs qui me permettent de prendre des décisions tout de suite. Mm -hmm. J'ai des. J ai, j ai, alors après ça, c'est les choses que j'ai apprises. Oui. Euh, j'ai des indicateurs qui font que je vois mes entreprises comme des systèmes. Et quand je vois le système, je vois les inputs, les outputs. Quels sont les points faibles du système et comment je peux faire pour améliorer mon système parce que. Tout système est perfectible. Mm -hmm. Comme j'aime bien dire, euh, quand tu as résolu le, pro le problème numéro un ouais. que tu as dans ton entreprise, mm -hmm. le problème numéro deux prend une promotion. <rire> yes. Il devient le problème numéro un. <rire> ah ouais. Donc, tu as toujours. Euh, et moi, c'est ça qui me passionne en fait, travailler avec les systèmes mm -hmm. euh, simples au départ et qui se complexifient par la suite. Mm -hmm. C'est ce que je suis en train de faire en fait avec Investir au Pays. C'est qu'aujourd'hui, je suis en train de d'automatiser le système de telle sorte que L'équipe que j'ai est une équipe qui puisse gérer quasiment tout, en fait. De telle sorte que moi, je me concentre uniquement là où j'ai le plus de valeur à ajouter. La création. De... Créer du contenu. Créer du contenu. Et le reste, les réseaux sociaux. Euh, tu sais, on dit bien que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu crées un système et que tu crées une équipe. Oui. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mm -hmm. Tu peux pas aller loin si tu ne crées pas d'équipe. Il faut que tu aies une équipe et une équipe de personnes qui sont plus intelligentes que toi dans les domaines dans lesquels ils sont. Parce mm -hmm. que beaucoup de gens aussi. Quand ils veulent se lancer dans les réseaux sociaux, ils vont prendre le copain ou leurs copines Ah, viens me faire les réseaux. Non. Mm -hmm. Prends quelqu'un qui est très... En fait, si tu veux être parmi les meilleurs, c'est ce que les meilleurs font. Quoi. Et les meilleurs sont autour des personnes très compétentes qui sont les meilleures dans leur domaine. Donc, moi, j'essaie à mon niveau de, de, de, de taper sur les personnes que je trouve dans mon... Parce qu'il je... faut aussi prendre, moi, c'est mon critère. Les gens qui connaissent ce que je fais dans mon audience. Mm -hmm. euh, voilà après quand je cherche un poste, je lance d'abord les appels d'offres dans mon audience avant de ouais. sortir de mon audience mm -hmm. euh, et quand les gens répondent mais ils matchent déjà avec ce que je fais ouais. ce type de vous dit quand il est face à deux trois profils euh, à talent et à compétences égales ce qui va le différencier c'est leur passion pour Apple mm -mm -mm -mm -mm. Vrai, Donc, tu ne veux, veux pas juste quelqu'un qui, qui s'y connaisse, qui va te faire des publicités euh, Facebook ou je sais pas, pas quoi. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui se sent en mission en fait, qui dise ok, je suis vraiment en train de contribuer à quelque chose de plus Parce plus qu'il sait que justement, investir au pays, ce n'est pas juste un truc d'argent. C'est un ouais. truc de. Il y a une vraie idéologie, il y a une vraie il a, valeur. Une et un vrai il y a une voilà. vision. Ouais. Il y a une vision. Et du Donc, coup, on comment... répondre à ta question, je bâtis mes équipes, ouais. ouais. du coup, est, elle est constituée de quoi ton équipe alors, ça dépend du business. Okay. Là, si Alors, on… un si... business d'agriculture, ce n'est pas pareil qu'un ouais. business d'agriculture. C'est pareil. Tout à fait. Par exemple, là, pour gérer tout ce qui est euh, business d'agriculture en, en Afrique, puisque tu n'es pas sur place, comment est-ce que tu fais pour bien gérer, pour t'assurer que, je sais pas, qu'on ne te vole pas, qu'on qu'on voit… Qu C'est compliqué. Je sais que ce n'est pas évident. J'ai trois niveaux de gestion. J'ai un gestionnaire euh, qui est un peu comme moi sur place, qui gère l'aspect financier. Et macro du projet qui me remonte des indicateurs. Okay. J'ai un gestionnaire euh, d'exploitation mm -hmm. qui est le gars qui est le sachant technique qui va au champ pour pouvoir superviser ce qui se passe là-bas. Mm -hmm. Et puis j'ai un responsable technique sur le champ qui dort dans le champ. Donc c'est la personne qui supervise les ouvriers qui sont dans le champ. j'ai trois niveaux de management qui se remontent les uns les autres des informations d'après un système que moi-même j'ai conçu. Mm -hmm de remontée d'informations et de validation d'indicateurs avec chacun à son niveau une marge de décision qui fait que quand c'est des problèmes qui sont de tel ordre il gère mm -hmm. il faut que ça franchisse un palier pour que ça remonte jusqu'au niveau supérieur et jusqu'à ce que ça remonte jusqu'à moi donc j'établis ce genre d'éléments dans, dans ma gestion et maintenant j'établis des, des indicateurs dans le travail qui font que euh, en un clin d'œil je peux voir si la situation est alarmante ou pas par exemple, dans ma ferme, mm -hmm. il faut qu'il y ait des données qui sont remontées quotidiennement, même si je ne les regarde pas. Moi, je peux les regarder une fois par semaine. Mm -hmm. Ou alors, quand j'ai des alertes, je suis alerté à la journée même. Ou alors, quand il y a des décisions d'un certain montant financier, je suis alerté parce qu'il faut que je donne mon OK. Mm -hmm. euh, donc, du coup, moi, mon but, c'est ce que je disais en fait tantôt, c'est de créer des systèmes comme cela dans lesquels je trouve les bons profils mm -hmm. pour pouvoir prendre les différents postes et faire travailler le système que j'ai créé. Et le système derrière, le but, c'est de l'améliorer de le faire grandir. Moi, je donne la vision. Cette année, par exemple, on se lance de manière un peu massive dans la pisciculture. Mm -hmm. On va commencer l'élevage de porcs aussi. Ouais. Ça, ce sont les visions et les grands axes que je donne. Maintenant, les gens derrière, ils déploient ça d'après les outils que l'on a bâtis, les budgets que l'on a définis. Mm -hmm. Et derrière, ça me compte vraiment en termes d'indicateurs. Et comment est-ce que tu fais s'il y a un litige, s'il y a un problème parce que là, tu vas pas aller au prud'homme non, pas du tout. <rire> non, mais il y a des problèmes tous les jours. Ouais. Et là aussi, dans le business, dans les process que j'ai établis, il y a des lignes rouges. Tu franchis la ligne rouge, tu es dehors. Mais tu connais la ligne rouge depuis le début. Mm -hmm. J'ai aucun problème avec l'incompétence. Ça se travaille. J'ai un problème avec la loyauté. Si mm -hmm. tu n'es pas loyal, on reste pas ensemble. Ouais. Si tu es compétent, on te forme. Mm -hmm. Incroyable. Et du coup, pour investir au pays, comment est-ce que tu fonctionnes? C'est un peu le même principe. J'ai investi au pays. En fait, je teste beaucoup. C'est-à-dire aujourd'hui, oui. j'ai trois assistantes qui gèrent. Parce qu'il faut savoir qu'investi au pays aujourd'hui, par jour, on a entre 300 et 400 emails qui tombent de demandes, de devis, les demandes par rapport à des formations, les demandes pour des infos diverses. Mm -hmm. euh, je ne peux pas traiter ça. Quoi. Je ne peux pas oui. traiter ça. J'ai n'ai pas le temps de faire ça. Donc, forcément, il faut que les, les, les assistantes filtrent les demandes mm -hmm. et qu'elles répondent au maximum des choses. Mm -hmm. euh, et qu'une infime partie de mails remonte à moi par jour. Uh -huh. Vraiment une infime partie de mail euh, remonte à moi pour des arbitrages en fait ouais. euh, euh, sur, sur ce que je veux faire. Uh -huh. euh, ensuite, il faut que euh, les personnes qui travaillent avec moi soient des personnes qui sachent vendre. Uh -huh. La clé dans le business, c'est la vente. Ouais. Tant que tu ne vends pas, tu n'es pas dans le business. Tu as un projet, uh -huh. tu n'es pas dans le business. Pour ouais. être ouais, dans le business, d'après moi, il faut que tu vends. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Et je forme le personnel par contre avant. Voilà pourquoi, en réalité, quand tu veux créer des systèmes, mm -hmm. il faut que tu le fasses dans, un, dans, dans des boîtes que tu comprends. Au début, je faisais tout sur investir au pays, mm -hmm. tout, tout, tout. Pareil pour la gestion de mes fermes. Au début, je faisais tout tout seul, ouais. avec les personnes qui travaillaient sur place. Mm -hmm. Donc cette phase où je faisais tout tout seul m'a permis de comprendre le métier, de comprendre les nécessités, de comprendre mon marché, de comprendre les tendances, et désormais de savoir que quand je prends quelqu'un pour faire telle chose. Mmh. Voilà les challenges qu'il va avoir au quotidien, voilà les compétences qu'il doit avoir, mmh. voilà comment il doit pouvoir gérer les problèmes. Et en réalité, il ne peut pas venir nous raconter des histoires. C'est ce que j'allais dire. Que je ce qu fait. Ouais, on peut pas te... Voilà. Tu, peux, il va, tu vas lui dire, non mais écoute, j'ai fait ça pendant trois ans, par exemple, j'ai fait du montage vidéo pendant trois ans, tu vas pas me dire que là, tu as, as monté la vidéo. Et tu mets deux jours pour monter ça, quoi, non ah ouais. <rire> parce que les gens, les, les gens sont, sont vicieux parfois. Hein. Bien sûr. D'où la nécessité de ne pas.. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut déléguer, déléguer, non. Il faut que tu, surtout dans ce genre de domaine, mm -hmm. il faut que tu délègues ce que tu comprends. Ouais. Quand tu délègues ce que tu ne comprends pas, tu t'ouvres à toutes les pires choses possibles. Je veux dire, le gars, il va te raconter euh, tout ce qu'il veut. Tu, tu n'as aucun moyen de savoir si ce qu'il te dit est vrai ou pas. Mm -hmm. fou. Tu dis à quelqu'un, euh, j'ai besoin d'un téléphone, il te dit, ok, j'ai besoin de trois ans pour le fabriquer. Est-ce qu'il a vraiment besoin de trois ans mm -hmm. voilà. Comment est-ce que tu vas savoir si tu lui si tu... Si tu connais pas. C'est ça, c'est ouais. ça le truc. C'est que si toi-même, tu n'y connais rien, tu ne sauras pas si en train de te raconter des, des histoires. Quoi. Mmh, mmh, mmh. En tout cas, c'est top. Philippe, je... <rire> pour terminer, je voudrais savoir déjà un peu plus bah, d'où tu viens, enfin plus précisément la chose qui t'a déchiré le jour où tu t'es dit « Ok, là, je suis à un point, je ne sais pas ce que je vais faire, là, c'est compliqué, est-ce que je vais m'en sortir ?» Vraiment le point qui a été déterminant dans ta vie, qui a construit la personne que tu es aujourd'hui en fait moi j'ai toujours été très euh, très attaché à la famille et j'étais très touché de voir euh, ma soeur est venue en france très jeune oui. euh, adolescente même et j'ai toujours été très marqué par les difficultés financières que ça, ça a venues en europe assister dans la famille mm -hmm. Quand es une famille africaine et que tu as un enfant en europe et que tu dois lui envoyer de l'argent tous les mois faut savoir que le loyer que tu que, qu peux ici pour une chambre à l'époque c'était des trucs de 300 400 euros c'est un salaire qui fait vivre une famille en afrique et je voyais même mes parents galérer tous les mois pour envoyer de l'argent à, à, à ma soeur. Mmh. Je voyais bien dans notre quotidien qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas s'offrir parce que l'argent était un blocage. Mmh. Et je m'étais promis que je ne voulais pas, je, je voulais que ça cesse, et je ne voulais surtout pas ça pour mes enfants. Mmh. Et donc, en grandissant, je n'ai jamais oublié ce que c'était que la précarité et ce dans quoi elle pouvait t'entraîner et comment est-ce qu'elle pouvait t'exposer aux choses. Parce que la pauvreté c'est quelque chose d'horrible hein. c'est-à-dire quand les gens parlent de pauvreté en Europe ça n'a rien à voir avec ce que les gens vivent en Afrique et, et quand tu as vécu ça euh, ou quand tu as vu les gens vivre ça mm -hmm. tu, tu ne veux surtout pas surtout pas te retrouver là-dedans et donc ça a toujours été un, une motivation pour moi de me dire il faut que euh, je permette à ma famille mm -hmm. à mes enfants mm -hmm. de rêver de rêver, de rêver d choses et d'avoir d'autres possibilités dans la vie. Parce qu'en fait, c'est ce que l'argent fait. Mmh. L'argent ne fait pas de toi quelqu'un de bon ou de mauvais. L'argent est un révélateur. Si tu étais mauvais avant, l'argent va juste l'exposer davantage. Tout à fait. Si tu étais quelqu'un de bon et généreux, l'argent va juste l'exposer encore davantage. Mmh. Et donc, je me suis dit, il faut que je puisse avoir davantage d'argent pour permettre à ma famille et à mes enfants, simplement dans la vie, d'avoir davantage de possibilités. Mmh. Aujourd'hui, tu es content? Alors, je suis très content. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, euh, l'argent, ce n'est pas un problème dans ma vie. C est, c est très... je, je, je, je ne prends aucune décision dans mon quotidien sur la base de l'argent. Je prends des décisions sur la base de ce que j'aime. Si j'ai envie d'aller quelque part en voyage, si j'ai envie d'acheter une voiture, si j'ai envie de faire un voyage, si j'ai envie d'acheter un costume, ce n'est pas l'argent que je regarde. Je suis dirigé par d'autres choses. Et ça, c'est bien parce qu'à ce moment-là, à mon avis, l'argent retrouve sa vraie place, un outil. Un outil, tout à fait, pas un maître. Voilà. Et est-ce que à l'inverse, à contrario, il y a eu un jour où tu t'es dit Ok, moi, Philippe Simo, aujourd'hui, je suis quelqu'un, je suis arrivé à quelque chose de fou, qu'est-ce qu'il y a <rire> Tu non. vois, où tu, sens, où tu te sens au sommet de la montagne. C'est pas encore arrivé ce Jamais. Jamais. Jamais. C'est drôle, mais moi, je, je, je... après, c'est peut-être parce que j'ai de très grandes ambitions. Je, ouais. je suis toujours entre deux choses, parce qu'il ne faut pas que je paraisse. Comme étant quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, je suis très reconnaissant mmh. de l'état où je suis aujourd'hui. Ouais. Et toi-même, tu l'as dit en début, euh, les résultats que j'ai sont sous un certain angle exceptionnel. Des chaînes business qui, qui croissent aussi vite, pas, il y en a peut-être quelques-unes, mais c'est rare. Ouais. Euh, et euh, Avoir les résultats, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ben après c'est pas le but, mais avoir les résultats financiers aussi qu'on a en si peu de temps, mmh. euh, c'est exceptionnel les résultats qu'on a en termes de, de, de, de finances. Euh, et donc, je suis bien conscient que euh, ce n'est pas tous les entrepreneurs quoi, qui peuvent dire qu'ils qu font de tels chiffres en si peu de temps. Mais je me, rappelle aussi, je me rappelle aussi constamment que je suis encore très loin, très, très, très loin de mes objectifs. J'ai l'objectif d'atteindre un million d'abonnés maximum, maximum en 2021. Je suis content d'avoir 200 000 abonnés en février 2020. Mais je sais qu'il m'en reste 800 000. Pour franchir le jalon significatif pour moi. Et quand j'arriverai près des 1 million, je sais que désormais, je viserai les 5 millions, les 10 millions. Parce qu'il pour aller loin, il faut toujours que tu aies un côté d'éternel insatisfait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, je continue toujours d'avoir faim. Et j'ai très faim. C'est parce que j'ai très faim que je produis autant de contenu. Parce que j'ai faim. Waouh. Wow. Il faudra qu'on soit un podcast quand tu auras atteint les 1 million. Parce que je sais que tu vas les attendre. Et tu le sais. <rire> et ça, ça, ça, ça s'entend à ta voix, à tes pas. Oui, j'aimerais peut-être, si possible, attendre les 1 million, s'il vous plaît. Tu vois, c'est bon, on aura atteint les 1 million. <rire> c'est sûr qu'on va les atteindre. Tant qu'on ouais. a la vie, la famille, c'est sûr qu'on va les atteindre. Parce que c'est quelque chose, c'est un résultat qui est lié au travail que tu fais. Yes. Quand tu as compris comment tu fournis, ouais. plus tu le nourris, plus il te récompense. Donc, yes. on va arriver à 1 million. On va y arriver. Yes. C'est juste une question de temps. Clairement. Tu à apporté d'ailleurs, comment est-ce que tu t'organises justement pour être aussi productif, aussi créatif Est-ce que tu as une routine de création de contenu Comment est-ce que tu fais Maintenant, mon cerveau est un peu paramétrant en mode création de contenu. En fait, ton cerveau, tu lui donnes des instructions et il se paramètre. Mm -hmm. Aujourd'hui, je, je vois des sujets de création de contenu partout. Dans cet échange avec toi, plusieurs questions que tu m'as posées pour moi sont des pistes de contenu. Mm -hmm. En fait, il faut partir du principe que quand tu es dans un marché d'accord, euh, et que tu as une audience, Mmh. Il faut que tu puisses satisfaire tous les besoins de ton audience. À chaque fois que quelqu'un dans ton audience a un besoin auquel tu ne peux pas satisfaire, il vient de te donner une idée de nouveau produit. Mmh. Donc en fait, chaque fois que tu me poses une question, je me dis « Ok, cette question-là, s'il la pose, il n'est probablement pas le seul à la poser. Si je n'y ai pas, mmh. pas encore répondu dans ma chaîne, c'est une idée de vidéo. » Donc, en fait, dans cette heure-ci, j'ai trois, quatre, cinq vidéos peut-être qui traînent. Incroyable. Incroyable. Et du coup, ouais. c'est juste tu sortes, tu sors ton téléphone portable, tu mets ton micro et tu t'enregistres, c'est tout. Non, parfois je me mets des petites notes dans mon dans mon, non j'enregistre avec ma caméra pas avec le téléphone sauf exceptionnellement mm -hmm. j'enregistre plus avec ma caméra mais par contre je prends des notes dans mon téléphone pour ne pas que c'est la mémoire et le cerveau est trompeur mm -hmm. donc j'enregistre quand j'ai par exemple un thème A ah, coronavirus ceci mm -hmm. ça peut être intéressant de faire l'allusion au coronavirus pour montrer que euh, il y a ça ça ça ça ça par rapport à l'Afrique mm -hmm. et donc je note dans mon téléphone et donc j'ai une liste de de, de, de thèmes de vidéos et quand je me retrouve comme hier, par exemple, à tourner, je tourne 5, 6, 7 vidéos le même jour. Parce oui, que j'avais déjà cumulé des vidéos. Et après, j'envoie ça en montage à mon équipe. Les gars montent et c'est mis en ligne, c'est programmé. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu ne prends pas la tête à faire des, des montages, à faire des petites miniatures, à faire des petites musiques. Non, j'étais dépassé à ce stade-là. À faire je des musiques et tout. C'est top. Non, j'ai Je ne peux pas faire ça et produire autant. Non. Ouais. C'est top. C'est top, voilà. top. Philippe, le podcast s'appelle La Percée. Ouais. Quelle est ta définition de percée <rire> Celle-là, je l'attendais pas. Euh, la percée, <rire> pour moi, il y a un côté un peu inattendu dans le mot quand même. Pour moi, la percée, c'est euh, venir de nulle part quand personne ne t'attend. Mm -hmm. euh, euh, euh, mais quand toi-même, tu sais que... Parce que j'aime bien faire la différence entre la confiance en soi et l'arrogance. L'arrogance, c'est croire que tu es supérieur aux autres. La confiance en soi, c'est croire que personne n'est supérieur à toi. Si quelqu'un a pu faire quelque chose, tu peux le faire aussi. Et euh, pour moi, quelqu'un qui perce, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui supprime un peu le monde autour de lui. Wow. On ne l'attendait pas. L'outsider. Yes, yes, yes, yes. On voit l'influence de la tech hein, sur toi quand même. Hein. <rire> On voit l'influence de la tech. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne cette définition de percer, la première personne qui vient à l'esprit euh... Oh, ma mère. Ma mère qui est décédée il y a quelques mois. Euh, parce que ma mère vient d'un milieu vraiment misérable. Et atteindre les résultats qu'elle a atteints, euh, c'est miraculeux. Il faut savoir que ma grand-mère, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'instruction. Ma grand-mère a trimballé ma mère et son frère partout à gauche à droite quand elles étaient petites parce qu'il n'y avait pas d'argent. Euh, et ma mère, avant de partir, euh, n'avait rien envie à personne. Quoi. Parce qu'elle s'était bâtie elle-même toute seule sans avoir fait de grandes études juste par le, la hargne, la gnaque, la niaque, envie. Mmh. Euh, et c'est avec ça que... Je... En fait, dit que c'est quelqu'un qui m'a fait voir que tu peux repousser des limites, en fait. Wow. Repousser des limites. Et donc, clairement, je, je suis très, très, très influencé par son parcours. Euh, et c'est euh, aussi ça qui fait que je suis là aujourd'hui et je continue le travail qu'elle a commencé. Quoi. Tu continues le travail en le transmettant à tes enfants En mmh. transmettant à mes enfants et en faisant vivre ma passion. Mmh. Parce qu'elle a, elle a réalisé tout ça aussi parce qu'elle était passionnée, passionnée de sa famille, passionnée de la vie. Mm -hmm. euh, et j'essaie de faire de même. Mm -hmm. Les enfants ils sont encore très petits, ils ont trois ans, donc c'est pas à trois ans que le gars il va comprendre les choses complexes de la vie. Ouais. Mais euh, il faut qu'ils grandissent dans un environnement dans lequel euh, il va voir ses parents vivre d'une certaine manière mm -hmm. pour comprendre aussi un certain sens de la vie. Waouh. Mm -hmm. Waouh. Wow. ok. Philippe, si c'était le dernier jour de ta vie, ouais. à des années-lumière d'aujourd'hui, bien évidemment, dans, dans, dans 150 ans même si c'est possible, <rire> et que ouais. toutes les vidéos YouTube d'Investir au pays disparaissent, que ton livre ouais. « L'urgence d'entreprendre », on ne le trouve plus à la FNAC, c'est comme devenu le livre de l'autobiographie de Malcolm X en français, on ne la trouve plus nulle part. voilà, ouais. Et que tu avais juste une feuille d'un stylo. Quelles seraient les trois vérités que tu voudrais transmettre, que tu voudrais laisser à tes enfants, aux gens qui t'ont suivi, à ta famille, peu importe, au monde Je pense qu'on en a un peu parlé déjà dans, dans, dans l'interview, euh, de manière euh, peut-être indirecte. La première, c'est... Euh, je crois que la première, c'est... Euh, rêver. Mmh. Euh, je, je pense que je, je, je souhaiterais aux gens de continuer de rêver, parce que mmh. le rêve, c'est le moteur de tout. Mmh. Quand on a fini de rêver, quand on a cessé de rêver, on ne produit plus rien, on ne crée plus rien. Bon, je penserai au rêve, ce sera la première chose. La deuxième chose, ce serait de dire, et tu en as un peu parlé au début, j'en sais qu'on allait revenir dessus, c'était sur l'accomplissement, la définition du succès. Mmh. Et ce serait de dire aux gens, le succès, ce n'est pas d'avoir 10 millions en banque ou d'avoir une Rolls-Royce ou une Ferrari, euh, c'est de faire ce pourquoi tu es venu sur terre et je pense que chacun d'entre nous est unique chacun d'entre nous a des habilités, des capacités différentes et le drame de la vie c'est de passer à côté parce que c'est d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas en train de suivre ton propre chemin donc la deuxième, la deuxième vérité ce serait de dire aux gens vis ta vie à toi mm -hmm. vis ta vie, accomplis-toi et euh, éblouis le monde mm -hmm. euh, et puis la troisième euh, ce serait un peu ce qu'on est en train de faire dans cette interview, c'est euh, transmet. Transmet aux autres, transmettre aux générations futures, pour que l'héritage, le patrimoine se perpétue. Ce seraient les trois choses peut-être que je laisserai sur, sur la page. Hmm. Ben justement, Philippe, je voudrais te féliciter pour trois choses. Je voudrais justement te féliciter. Pour cette vocation, parce que c'est vraiment un appel, c'est quelque chose qui, qui vibre en toi, de vouloir transmettre les choses, de vouloir vraiment agir pour la postérité, de vouloir éduquer et inspirer les gens. Tout en les divertissant un peu quand même, parce que c'est pas juste une chaîne où tu es devant un, un tableau blanc et tu es en train de dire, alors investir, c'est faire ça, tu vois. Donc, il y a quand même un côté, c'est agréable à regarder. Donc, euh, ouais il y a un véritable, véritable travail de transmission. Et c'est et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est la postérité, les livres, les biographies, tout ce toutes les personnes qui ont des messages. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de le faire en grande quantité, en grande qualité. Ça va aider beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment un truc pour lequel je voudrais te féliciter. Tu es en train de changer. Es en train de changer vraiment, vraiment la vie de beaucoup de personnes. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder ton contenu, mais il y en a encore plus que ce que tu penses. Il y a des gens qui ne vont pas forcément te dire ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui ne vont pas mettre des likes, qui ne vont pas mettre de commentaires, qui ne vont pas partager, mais qui vont voir. Comme tout à l'heure, tu me parlais de l'ambassadrice, ben ce genre de personnes là donc Tu as encore plus de pouvoir que ce que tu penses et, et, et c'est incroyable. Je voudrais aussi te féliciter pour, le, pour les risques que tu prends parce que se mettre dans une niche comme ça… Où tu vois, on est des, des communautés qui, ont, qui sont assez atypiques, tu vois, avec euh, certaines croyances, des croyances limitantes, comme beaucoup de forces également. Et voilà, c'est pas des choses que tu peux apprivoiser hyper facilement. C'était pas sûr, en fait. Et tu l'as fait, tu as pris des risques, tu as misé dessus. Et bah, ça inspire, ça inspire à ne pas chercher la facilité, à vraiment aller dans ce pour quoi tu es fait, ceux qui vibre pour toi. C'est vraiment quelque chose que je voudrais te féliciter. Ça inspiré énormément et je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui écoutent aussi. Et aussi, te féliciter pour le fait d'être constant, de voir quelqu'un de constant. Moi, te voir tous les jours sur YouTube, les jours où je peux avoir tendance à dire oh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas à faire mes appels commerciaux, ou je n'ai pas composé, ou je n'ai pas fait ça, ou je n'ai pas fait ce que j'ai à faire tout simplement. Moi, je vois ta vidéo, je vois OK, première dans trois heures. Je vois, je vois direct dans cinq heures, je fais non, mais attends, ok, vas-y, c'est mort, je commence aussi. Donc, ouais. ça, ça a beaucoup de pouvoir, donc merci pour ça. Ouais, merci à toi, merci à toi. Ouais, honnêtement, je pense que c'est bien comme ça. C'est bien de, pour moi, c'est bien de ne pas savoir tout l'impact, euh, parce que ça me permet d'avoir les pieds sur terre aussi, parce que c'est très facile, l'orgueil entre très facilement, hein, euh, et l'ego est très facilement flatté. Ouais. Euh, et j'aime bien le, je pense que c'est bien comme ça de continuer à être surpris de l'impact. Que, je peux, que les vidéos que je peux avoir. Et c'est vrai, comme tu le dis, qu'arriver en Angleterre et voir des gens qui te reconnaissent dans la rue, mmh. arriver au Canada à voir les gens qui te reconnaissent dans la rue, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, euh, c est, c est, c est, même, même au Bénin, c'est incroyable quand même de, de se dire effectivement. Et euh, ce truc-là, et, et tout le monde dit ce que tu es en train de dire. Euh, mon oncle, ma tante, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Euh, même pas plus tard qu'hier, dans le live, un mec expliquait comment est-ce que le fait qu'il suive la chaîne a changé sa vie. D'ailleurs, mmh. il une elle a commencé à s'investir au pays il y a quatre mois. Mm -hmm. Et il y a quatre mois, elle était dans le rouge dans sa banque. Mm -hmm. Aujourd'hui, au on en là, à plus de 6 000 euros mis en épargne. Elle a déménagé. Elle a appliqué juste les conseils que je mets dans la, dans la vidéo. Dans les vidéos gratuites en ligne. Et sa vie vit, vie a déjà C'est ce que j'allais dire. Les vidéos gratuites. Les vidéos gratuites. Et, et sa vie a déjà complètement changé. Donc, c'est là, là où je me dis moi-même, waouh, wow, ça, ça marche vraiment à ce et point Et tout en restant toi-même, tout en restant toi-même, parce que tu as, t as qu un discours qui est polarisant. Hein, tu vois, il y a des choses que tu peux, tu peux ouais. dire. Mmh tu vois? <rire> c'est normal, c'est normal. Mais ouais. je le dis toujours, apprenne aussi. il faut qu'on apprenne à marcher ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout. Exactement. Moi, je suis pas un gourou qui veut ouais. que tout le monde soit d'accord avec moi. Ouais. Je m'exprime. Tant qu'on qu a la même lutte, le même combat et qu'on va dans la même direction, on a le droit de pas être d'accord sur une virgule, sur un point ou sur un élément. Donc, on va ensemble et puis j'apprends beaucoup de mon audience. Yes. Beaucoup, beaucoup de mon audience. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens très intelligents qui font des commentaires très pertinents, qui mm -hmm. me recadrent même parfois. Mm « -hmm. Tu as dit ça, ça, ça, en fait, tu n'as pas pris compte de ça, ça, ça, j'apprends. » Et après, je fais une autre vidéo, je me corrige ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un apprentissage pour les gens. Je ne suis pas un professeur qui vient tout dire, qui sait tout, non. Donc, euh, moi, j'aime bien le fait de, de, de, de, de bousculer les gens dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur certitude. Oui. Mais en contrepartie, je suis d'accord aussi… Par le fait que de temps en temps, même souvent, mmh. euh, d'autres personnes me challengent moi aussi dans mes idées et on, on apprend, on progresse ensemble. C'est ça. Non, mais t'imagines juste un peu si, je ne sais pas, quelqu'un était tombé sur ta chaîne YouTube il y a 10 ans, un jeune ou je ne sais pas, quelqu'un qui est complètement perdu. Enfin, ça aurait pu aider beaucoup de personnes. C'est là que tu vois l'impact et que tu vois aussi la, la force d'Internet aussi pour rebondir sur ce que tu as dit, qu'on a tous un rôle à jouer. Tu vois que le fait ouais. que tu es revenu et que tu postes ces vidéos qui vont aider des gens. quoi. Et ouais. plein, de, beaucoup de personnes. Donc, c'est top. C'est fort parce que, comme tu le dis, je me rends compte que même la diaspora ici, c'est ça qui est drôle, c'est que beaucoup de gens me suivent, mais même des gens qui sont nés ici. C'est-à-dire, c'est facile pour les gens qui sont venus d'Afrique comme moi, tu vois, de rentrer. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle, il y a des gens qui sont rentrés en Afrique définitivement depuis que tu suives ma chaîne. Mmh. Des gens même qui sont nés ici, qui sont rentrés. Là, je vais aux États-Unis, par exemple, pour la formation le 9 mai. Ouais. Il y a une fille qui m'a fait le téléphone il y a deux jours, je pense. Mmh. Elle m'a dit elle va venir d'Orlando pour venir se former euh, dans le Maryland. Tu imagines euh, moi, j'ai des gens qui viennent des États-Unis pour se former avec moi au Cameroun. Donc, en fait, mm -hmm. et ça, je commence à te dire, mais waouh wow, mm -hmm. quand quelqu'un est prêt à faire ce genre de sacrifice, d'efforts, parce que parfois, les gens font vraiment des sacrifices, quoi, mm -hmm. pour venir se former. Mm -hmm. euh, après, c'est un, un challenge il faut vraiment que tu leur donnes du vrai contenu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache. Mm -hmm. Parce que il y a des gens qui, je ne citerai pas leur nom ici, qui sont des influenceurs, qui sont même très connus. Hum. Tu vas à l'information tu rentres et le gars, il ne t'a pas dit euh, les, les trucs qu'il fait vraiment pour avancer. Comme moi, ce n'est pas mon cas parce que je parle du principe dans la réussite. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et tout dépend de l'exécution en vérité. Hein, parce que enfin, a... l'exécution les... euh, et ta stratégie derrière. Oui. Euh, mais c'est comme, comme YouTube, c'est ouvert. Si tu veux lancer ta chaîne, vas-y, lance-toi. Il y a de la place, surtout dans nos thématiques afro. Il a tellement de place. Il y a tellement de place. Quoi moi je suis très très content de voir de nouvelles chaînes qui qui naissent on me dit ouais il y a des petits philippe qu'on voit à gauche à droite peut-être petits aujourd'hui mais demain ils vont grandir et peut-être que certains d'entre eux vont avoir des chaînes même plus grandes et mmh. moi je serais content de savoir que moi je dis toujours moi mon but c'est de former les, les, les futurs alico d'angoté quoi incroyable si c'est pas du mission statement ça voilà yes bah, merci et philippe de les voir grandir et de les voir passer à l'action je t'en prie c'est moi qui te remercie pour ton concept de euh, c'est très bien c'est très bien ce que tu fais. Je pense que tu mériterais plus de visibilité. Alors, je ne sais pas quelle est la visibilité que tu as aujourd'hui parce que le podcast, je vais juste commencer à entrer dedans. Beaucoup de gens me disent viens dans le podcast, viens dans le 10... podcast. Moi, c'est 10 millions. Voilà. Non, 10 donc... millions. Tu es déjà à 10 millions ou tu veux atteindre 10 millions Je suis déjà à 10 millions. Très bien. Moi, non, non, non, non, non. Je me doute bien que tu rigoles, non, mais il n'y a, a pas de souci. De toute façon, tu as ouais. le droit. Ah, de... Je dis, il faut commencer par le rêve. Ouais, toujours. Il faut commencer par le rêve. Toujours, toujours, toujours. Et l'impact est là, la vision est là. Voilà. Et après, tu travailles pour exécuter le rêve. Si tu n'as pas de rêve, tu travailles après quoi Tu travailles après rien. Hein mmh, mmh. Clairement.